France des jours heureux, vous l'avez appelé de vos voeux durant votre campagne électorale. Est-ce qu'elle est encore possible et comment faire avec les législatives qui arrivent Vous allez devoir vous allier à la France insoumise eh Bien, Vous avez vu qu'à l'issue du premier tour des élections présidentielles, il y a trois blocs qui se sont affirmés. Il y a le bloc libéral de droite avec Macron qui fait 30%. Il y a le bloc d'extrême droite avec Marine Le Pen, Zemmour qui fait 30% aussi. Et un bloc de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, avec les écologistes, avec les communistes, les socialistes qui pèsent aussi 30%. Et donc il faut effectivement qu'aux élections législatives, et c'est l'ambition que nous, nous avons, eh bien nous arrivions à additionner c'est 11 millions d'électeurs qui ont voté pour un candidat de gauche lors du premier tour de ces élections présidentielles et à réussir à construire une majorité de gauche. J'appelle de mes vœux à cette grande coalition qui permette à chacun des électeurs de chaque candidat de gauche de pouvoir se retrouver dans des candidats, des candidatures communes, dans une majorité de circonscriptions pour pouvoir construire une majorité, une majorité gouvernementale et oui, pour pouvoir installer un gouvernement de cohabitation mais surtout pour pouvoir mettre en œuvre des réformes pour le pouvoir d'achat des Français pour, que, pour augmenter les salaires tout de suite, dès le 1er juillet, pour pouvoir mettre Fabien en œuvre une réforme des retraites progressiste vous cité Parti à 60%. Le Socialiste, visiblement, le PS ne fait pas partie des négociations, pourquoi Alors, je, je, je, je laisse le Parti Socialiste et les Insoumis décider de leur manière de discuter. En tout cas, ah bah, si vous voulez refaire souhait, la gauche plurielle, il faut discuter avec tout le monde. Non, mais justement, moi j'appelle à ce que nous puissions tous discuter ensemble. Mmh. Mais. Partir à ces élections législatives, avoir l'ambition de construire une majorité gouvernementale tous ensemble, en respectant d'ailleurs le rapport des forces euh, issu du premier tour des élections présidentielles, où la France insoumise est arrivée loin devant, ça veut dire respecter chaque sensibilité de gauche. Et il y a aujourd'hui des députés de gauche sortant, il y a des députés euh, communistes, des députés insoumis, des députés socialistes qui vont se représenter aux élections législatives. Je ne comprendrai pas que nous ne soyons pas unis derrière chacun de ces députés. Sur quelle base Et moi, programmatique le vœu que je formule, sur quelle base nous soyons unis derrière, derrière tout. Je, ouais. je, sur je sur sur la, que la que France insoumise unie derrière les députés sortants. Ouais. Mais sur quelle base de programme il faut bien euh, sur l'union populaire, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, cette union populaire en vue des législatives. Euh, il va falloir un programme de base. C'est celui de la France insoumise. Est-ce que celui du PCF par exemple ou d'Europe Écologie Les Verts colle à celui de Jean-Luc Mélenchon Si nous avons l'ambition de construire une majorité ensemble et un, et un gouvernement ensemble. Il faut réussir à mettre sur un document les dix les points, les dix priorités qui nous rassemblent. Et nous sommes quand même tous de gauche. Et je pense, nous, nous disons que c'est possible. Et nous avons fait une proposition. Nous avons fait une proposition à la France insoumise, aux écologistes, au socialisme, d'un contrat de législature, dans lequel nous pourrions nous mettre d'accord. Et pourquoi sur ne pas l'avoir fait avant la présidentielle, qui, présidentielle, qui répondront Ducell. au monde du travail? Non, vous savez, si il y a de beaucoup de frustration chez les des électeurs des de compliqués. gauche en France, hein. Mais. Nous avons fait la proposition de construire un contrat de législature justement et je pense que nous pouvons nous retrouver autour de 10 points importants en mettant de côté nos divergences, nos désaccords et nous pouvons construire des candidatures communes le plus possible dans une majorité de circonscriptions de notre pays. Et surtout là où l'extrême droite est majoritaire. Il y a aujourd'hui 150 circonscriptions où l'extrême droite fait plus de 50%. Vous voyez bien l'enjeu qu'il y a derrière toutes ces circonscriptions de se mettre d'accord sur un contrat de législature et sur des candidatures communes. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant Fabien Roussel mais là, moi, je vous parle des circonscriptions où il y a des sortants. Je vous parle là où le Front national fait plus que 50%. Les élections présidentielles, ce n'est pas le même type d'élection. À l'élection présidentielle, il faut laisser le choix aux Français de pouvoir voter, d'avoir le débat sur le projet de société, de pouvoir voter en fonction des idées qui, qui, dont ils se sont le plus proches. Admettez quand même qu'avec la France des jours heureux, le programme que j'ai porté, les débats que j'ai lancés sur l'énergie, sur la production d'un mix énergétique renouvelable, et nucléaire sur le droit à l'alimentation pour tous sur ces questions là j'ai amené un débat qui était important dans lesquels une part des français se sont retrouvés et bien sûr à la fin il y a le vote utile qui a aspiré bon nombre des voix d'ailleurs de beaucoup de candidats mais ce débat aujourd'hui on le reconnaît et d'ailleurs je rencontre beaucoup de français qui dans la rue aujourd'hui regrettent le score que j'ai fait mais soutiennent la campagne que j'ai pu mener parce que j'ai apporté un débat dans cette élection présidentielle on ne peut pas réduire l'élection présidentielle à un débat entre trois hommes, euh, trois femmes, enfin trois candidats, point barre. Une élection présidentielle, c'est un débat avec tous les Français, et chacun doit pouvoir présenter ses idées. C'est quand même ça le problème. C'est le mode de scrutin, c'est qu'on ne retient que les deux candidats. Enfin, c'est pas normal que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas retenu, alors qu'il a fait presque 22%. Il aurait fait 100 voix de moins de Marine Le Pen, il n'était pas retenu non plus. Ouais. Et donc, ça n'aurait pas été juste et pas compréhensible. On, par, on parle d'ailleurs du taux d'abstention record depuis 1969. À l'époque, Fabien Roussel, c'était un candidat communiste communiste euh, qui était arrivé avec un gros score et qui, qui est arrivé troisième, hein, on, on le rappelle, et qui s'était pas présenté, qui avait pas donné de consigne de vote. D'ailleurs, est-ce que vous allez vous représenter, oui ou non, à la députation, Fabien Roussel eh bien écoutez, ça, j'en laisserai la primeur euh, aux habitants de ma circonscription. Je m'exprimerai je m'adresserai à eux dans les jours qui viennent. Et euh, c'est à eux que je donnerai la formation en premier. Donc je ne vous répondrai pas même sous la Et torture. si c'est oui, et vous l'avez dit donc dans quelques jours, et si c'est oui, ce sera sous l'étiquette Parti communiste français ou la France insoumise Non mais... Laissez-moi m'adresser aux habitants de ma circonscription. Je suis dans ma circonscription euh, le député euh, qui s'est présenté en 2017 euh, sous le, le, le, le slogan de l'humain d'abord, parce que l'humain d'abord reste pour moi l'ambition que j'ai pour la France et pour euh, ma circonscription. Et donc euh, euh, c'est un, un slogan que, que, que je souhaite continuer euh, de faire vivre, mais je m'adresserai aux habitants de ma circonscription pour leur dire euh, ce qui se passera dans les jours, et les semaines qui viennent, car j'ai un lien direct avec eux, je souhaite le conserver. Merci beaucoup, Fabien Roussel.